Talent a le plaisir de renouveler pour la seconde fois son partenariat avec le Trophée Excellencia. Ce trophée s'adresse aux jeunes femmes de Bac à Bac plus 2 qui souhaitent rejoindre des écoles d'ingénieurs. Neuf étudiantes se verront offrir leurs frais de scolarité dans l'une des prestigieuses écoles d'ingénieurs partenaires du Trophée Excellencia. Talent est très engagé auprès d'écoles, de partenariats écoles sur le sujet. On est aussi membre d'associations telles que quelques femmes du numérique. Et le but, c'est de continuer, d'aller au bout de notre démarche, à travers le Trophée Excellentia, qui a pour but vraiment de promouvoir, mais dès le lycée, ou dès que les jeunes femmes en fait, ont un choix à faire dans leur carrière, c'est de les accompagner de dire que le numérique leur, leur laisse la possibilité de, de pouvoir avoir une carrière toute tracée. Oser Venez nous rejoindre, il ne faut pas avoir peur du numérique, c'est au contraire un secteur qui est en pleine expansion. C'est un secteur qui a besoin de créativité, d'innovation, de profils différents pour grandir, qui favorise à la fois l'entrepreneuriat. Donc c'est un secteur qui, qui nécessite de se renforcer et à travers des profils différents, d'où l'intérêt des trophées Excellentia. Vous aussi déposez votre candidature sur excellencia.org du 1er juin au 13 juillet 2017. Et rendez-vous pour la remise du trophée Excellencia lors de la seconde édition du Déclic, mardi 21 novembre 2017, au 104 Paris. Hey